également appelée « assiette fiscale », c'est-à-dire le montant qui va servir de base au calcul de l'impôt. Pour notre foyer fiscal, l'assiette est de 30 000 euros. Enfin, on applique à cette assiette le barème de l'impôt sur le revenu, qui est composé de cinq tranches d'imposition. Les trois premières sont les suivantes. 0 sur les premiers 9 807 euros, soit 0 euros. 14% sur les 17 279 euros suivants, soit 2 419 euros pour notre couple. 30% sur les 2 914 euros suivants, soit 874 euros pour notre couple. Ainsi, notre couple va payer 3 293 euros d'impôt par part fiscale, soit 9 879 euros au total.